Mesdames, Messieurs et personnes non-binaires, bonjour Nous sommes le samedi 15 septembre 2018 et vous écoutez la seconde saison de Drôle d'Actu. Au sommaire cette semaine, la boutique de l'Elysée, l'identité de genre de Richard Ferrand et les langues vivantes. Mais tout d'abord, ça a été le feuilleton de l'été, mais en plus il a le mérite de continuer en automne l'affaire Benalla. Conseiller de l'Élysée au rôle incertain, celui-ci est à présent confronté à une commission d'enquête au Sénat qui agace le président et son entourage au plus haut point. Mais Nana lui-même vit d'ailleurs très mal cette situation et la question se pose. Plus ou moins mal que les personnes tabassées les soutiens de La République En Marche jugent le Sénat hors de son rôle et s'agacent que l'enquête ne soit pas menée par leur propre parti. C'est un peu un marionnettiste qui se plaint que le monde ne soit pas composé que de ses marionnettes. On leur conseillera par ailleurs la lecture d'un texte assez court nommé La Constitution Française qui précise que le Sénat a bien le pouvoir de ses enquêtes pour adapter le langage à celui d'une entreprise et elles peuvent voir ça comme une fiche de poste. Économie à présent, le gouvernement a trouvé un nouveau moyen de renflouer les caisses de l'État l'ouverture d'une boutique cadeau à l'Élysée, Proposant des t-shirts ornés des plus belles citations d'Emmanuel Macron, elle permet de soutenir efficacement les revenus de la France, chaque vêtement coûtant un jour de SMIC. Bien sûr, les langues chagrines s'offusqueront que les produits soient logotés aux couleurs du président et non à celles de la France, les plus taquins allant jusqu'à faire remarquer que si Manu est remplacé à son poste, ils ne seront plus adaptés. Mais au vu des évolutions actuelles, la réponse est simple et toute trouvée. Il lui suffit de rester président à vie de la France. Politique toujours, Richard Ferrand a été élu de justesse au poste de président de l'Assemblée Nationale, après avoir ironisé sur le fait qu'il n'était pas une femme, une sortie jugée comme de l'humour et non comme un camouflet à toutes les personnes qui avaient cru Manu lorsqu'il avait dit faire de l'égalité homme-femme la grande cause nationale. Et si on en est à définir Richard Ferrand par ce qu'il n'est pas, on pourrait aussi ajouter « pas plus utile qu'un bouton poussoir pour Macron ». Mais au fond, chez En Marche, comme en grammaire, la règle est que le masculin l'emporte sur le féminin, alors... À quand la politique inclusive Éducation ensuite, la proposition d'apprendre l'arabe à l'école est très mal perçue par différentes figures politiques. Ainsi, le député d'extrême droite Nicolas Dupont-Aignan a annoncé une islamisation de la France tout en demandant la généralisation de l'apprentissage du français à l'école. Une sortie qui montre donc que lui-même n'est pas allé à l'école, le français étant une matière obligatoire, et enseigné à tous les élèves là où l'arabe serait une matière optionnelle. Il est néanmoins logique de s'interroger sur la pertinence de ce choix. L'arabe n'est après tout que la quatrième langue la plus parlée au monde, celle de certains de nos plus gros partenaires commerciaux, et la langue officielle de 25 pays. On aurait donc pu lui préférer le flamand oriental. Émigration enfin, la rentrée parlementaire a eu lieu avec un absent notable, Manuel Valls, trop occupé par sa campagne électorale à Barcelone. Celui qui avait porté, lors des primaires de la gauche, la proposition d'une lourde taxe sur les produits importés violant les règles sociales européennes, devient donc lui-même un produit importé violant toutes les règles sociales. Cela dit, il est facile de comprendre que ce grand amateur des 49-3 ne comprenne pas tout à fait l'intérêt de la présence des députés. Deux informations brèves pour terminer. Audiovisuel tout d'abord, Anouna a été dépassée en audience par la quasi-totalité de la télévision, y compris Arte, et annonce des changements dans son émission. La rédaction propose de commencer par son départ. Extrême droite ensuite, Marine Le Pen a été conspiée dans un village du Var où elle venait parler des migrants. Si elle souhaite un accueil plus favorable, un certain nombre de juges seraient ravis de la voir. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Je profite de ce premier épisode de la seconde saison pour vous remercier de votre fidélité et de votre présence. Comme vous pouvez le constater, la chaîne a maintenant un superbe avatar ainsi qu'une bannière, issue du travail de Louison, que je remercie énormément au passage. Vous pouvez retrouver un lien vers son blog dans la description. J'ai également créé un compte Twitter où je partagerai en quelques caractères des réflexions sur l'actualité entre les épisodes, et bien entendu les épisodes eux-mêmes. Vous pouvez aussi le trouver dans la description ou en cliquant juste ici. N'hésitez pas également à vous abonner et à faire tourner la vidéo autour de vous. J'aimerais vraiment atteindre les 100 abonnés pour débloquer quelques fonctionnalités de YouTube. Euh, N'hésitez pas à activer la cloche, à commenter ou à mettre un joli pouce vers le haut. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres drôles d'actu.